Les amis, Amazfit nous a proposé cette année plusieurs nouvelles montres connectées La GTR 3, la GTR 3 Pro, le test est dispo sur la chaîne, allez-y, je vous le remets en description si vous voulez Et la GTS 3, bien entendu le test de la GTR 3 qui est là, ça arrive, le test de la GTS 3, ça arrive Mais pour l'instant, je vais vous comparer la GTR 3 et la GTR 3 Pro, laquelle choisir, à quel prix, c'est parti <musique> Ça va être une vidéo assez rapide, hein une petite comparatif assez rapide, parce que c'est la même maison, c'est à peu près, grosso modo, les mêmes fonctionnalités. Mais d'abord, parlons du prix. La Macefit GTR 3 Pro, la nouvelle que j'ai testée sur ma chaîne, qui a des finitions un petit peu plus haut de gamme, on va le voir juste après, est disponible à 199,90€. Elle existe en deux couleurs, bracelet noir, bracelet cuir marron, et ces deux finitions sont à ce prix-là. Sa petite sœur, la GTR 3, quant à elle, est disponible à 159 euros soit 40 euros de moins et elle aussi est disponible en deux couleurs une version foncée une version claire il y a donc 40 euros de différence entre la pro et la pas pro vaut-il mieux mettre 40 euros de plus ou pas continuons oui maintenant attelons nous à quelque chose qui va pouvoir peut-être faire la différence pour vous c'est le design c'est pour moi un des éléments qui va faire que la gtr 3 pro et un petit peu pro. C'est le design. Au niveau des dimensions, on reste néanmoins, sur deux montres avec un cadran de 46 mm. La GTR3 mesure 45,8 par 45,8 avec une épaisseur de 10,8 mm. Tout ça pour un poids d'approximativement 32 grammes. La GTR 3 Pro mesure, elle, 0,2 mm de plus mais elle mesure 46 mm par 46 mm avec une épaisseur de 10,7 mm, donc 0,1 mm de moins d'épaisseur. Vous allez me dire du coup, quelle est la différence de design C'est pratiquement le même gabarit, oui, mais on va y venir, parce que la grosse différence va se jouer au niveau de l'écran. La GTR 3 embarque un écran de 1,39 pouces, 454 par 454 pixels. AMOLED, la GTR 3 Pro quant à elle, embarque un écran 1,45 pouces 480 par 480 pixels, AMOLED aussi on aura donc un écran plus grand sur la GTR 3 Pro et au delà de ça on aura un meilleur ratio taille de cadran écran, ce qui donnera un air un peu moins cheap on pourrait dire remettons quand même les choses dans son contexte on est chez Amazfit, on est sur des produits avec des bons rapports qualité prix donc même 199 euros pour une montre connectée avec un écran aussi grand c'est plutôt pas mal sinon après on va être vraiment sur deux montres qui se au niveau des matériaux, ce sera quasiment la même chose, des alliages d'aluminium des deux côtés, on retrouvera les mêmes boutons, la petite couronne en haut à droite, un bouton poussoir en bas à droite, et au niveau des bracelets, ça va être la même chose, à part si vous prenez celui en cuir, mais ce sera des bracelets en silicone de la même taille. Bref, c'est l'écran qui est un des gros points différenciants au niveau du design. Maintenant, parlons des caractéristiques techniques. Au niveau des caractéristiques techniques maintenant, on va avoir quand même beaucoup de similarités. Il y a une chose qui va peut-être être, être décisive dans votre choix. C'est que sur la GTR 3 Pro, on a un haut-parleur qui va vous permettre de répondre aux appels. Alors que sur la GTR 3, on n'a pas de haut-parleur. Donc pas de réponse aux appels. C'est pour moi un des éléments décisifs. Est-ce que vous voulez répondre aux appels ou non? Parce que à côté de ça, on aura quand même pas mal de caractéristiques techniques semblables. Dans chez T5 ATM, compatible Android iOS, pas mal de capteurs communs, accéléromètre, gyroscope, capteur de fréquence cardiaque, le nouveau. Bio tracker 3.0 ppg capteur de spo2 capteur géomagnétique baromètre capteur de lumière ambiante et gps intégré ce que la gtr 3 pro aura en plus c'est un capteur de température corporelle un altimètre et le Wi-Fi. ce qui est bizarre au niveau de la connectivité, c'est que on est sur du bluetooth 5.0 plus Wi-Fi sur la gtr 3 pro alors que sur la gtr 3 on est sur du bluetooth 5.1 donc un meilleur bluetooth ensuite on va retrouver le même système d'exploitation donc beaucoup de choses communes on va parler juste après dans les fonctionnalités pour finir au niveau de l'autonomie théorique 12 jours sur la Pro 21 jours sur la pas Pro. On a donc déjà évoqué trois points majeurs, l'écran plus grand sur la GTR 3 Pro, la réponse aux appels sur la GTR 3 Pro et l'autonomie meilleure sur la GTR 3. Maintenant parlons un petit peu de comment ça se passe au niveau de la prise en main et des fonctionnalités au jour le jour. ce qui est des fonctionnalités, je vous le disais, c'est assez similaire. On va pouvoir faire pratiquement la même chose sur les deux montres, que ce soit en suivi sportif, suivi de santé, etc., etc. La fonctionnalité que je vous ai déjà évoqué, qui est en plus sur la GTR3 Pro, c'est la possibilité de répondre aux appels. Mais aussi, le fait qu'il y a un haut no parleur ça nous donne aussi plusieurs petites applications sur la GTR3 Pro qu'on n'a pas directement en natif sur la GTR3, par exemple, les notes vocales. Au-delà de ça, on est vraiment très proche. Ensuite, vient la question de l'autonomie. 12 jours théoriques sur la Pro, on va plus être aux alentours d'une semaine 21 jours sur la 3 normale, mais on va plus être aux alentours de deux semaines bref on aura quand même pratiquement deux fois plus d'autonomie sur la gtr 3 alors ça ça pèse sur la balance sinon je vous le disais après sinon vous allez pouvoir faire la même chose sur les deux montres. donc laquelle choisir c'est une question assez difficile pas vraiment un petit peu bref ça va être en fonction de vous d'abord est ce que la réponse aux appels est primordiale pour vous si oui, prenez la GTR 3 Pro. Ensuite, est-ce que vous voulez un design plus un petit peu plus classe, un plus bel écran? Go GTR 3 Pro. Par contre, si déjà ces deux éléments, bah c'est pas vraiment important pour vous. Vous voulez pas être celui qui parle avec sa montre au téléphone comme ça, bonjour, allô, allô? Et bah la GTR 3 a quand même de quoi se défendre, surtout à son prix, parce que à 150 euros, n'y a pas tellement de concurrents pour la GTR 3. Il Y en a un, hein, mais y en a, ça se compte moins qu'aller sur du 200 euros où là, on va avoir des, des concurrents pour la GTR. 3 pro je vous rappelle mon test de la gtr 3 pro c'est que on va avoir l'autonomie entre ouais, 4 et 7 jours du coup on va se rapprocher d'une autonomie proche d'une montre intelligente avec os ouvert alors que sur la gtr 3 plutôt deux semaines d'autonomie bah, on est loin des quelques jours d'autonomie qu'on a sur les montres à os ouvert donc on n'est pas du tout sur le même secteur de montre. pour moi la gtr 3 pro a un petit peu les fesses entre deux chaises entre les montres qui sont super smart avec pas beaucoup d'autonomie et les montres qui sont moins smart avec beaucoup beaucoup d'autonomie comme la GTR 3 avec des finitions convenables pour 200 euros mais voilà c'est difficile à juger entre ces deux montres personnellement je préférerais économiser un petit peu 50 euros de plus pour avoir la GTR 3 sachant l'utilisation que j'en ferai. mais c'est vrai que l'écran est quand même plus beau sur la GTR 3 Pro mais au prix de la GTR 3 Pro peut-être que j'irai plus sur une montre un hein... Poil plus intelligent, ou j'irai sur une montre un peu plus spécialisée. Bref, vous avez les éléments en main, maintenant c'est à vous de voir, à vous de réfléchir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, en attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high tech. Pensez à vous abonner, à bientôt sur ma chaîne.